Le premier travail demandé aujourd'hui est de remplir euh, cette table de multiplication. Bon, il faudra juste que je change euh, mes pastilles noires. Et en fait, en commençant par remplir toute la colonne des 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. 5 et 5, 10 et 5, 15 et 5, 20, etc. Pour bien euh, sentir... Euh, Comment on, on arrive à une multiplication. Euh, J'ai dit d'abord la colonne des 5, en plus c'est des 3, donc 3, 6, 9, 12, 15, 18. Et tant qu'on a besoin de compter un par un, et bien on compte un par un, mais on remplit voilà, toute la colonne des 3. Et puis la colonne des 6, même chose, la colonne des 9, et puis des 10. Donc là, ça va 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Et puis après, la colonne des 2, 2, 4, 6, 8, la colonne des 4, 4, 8, 12, etc. 4 et 4, 8 et 4, 12, etc. Puis la colonne des 8, la colonne des 1 et enfin la colonne des 7. Donc, euh, certains iront beaucoup plus vite que d'autres, mais l'important, c'est que tout le monde le fasse et pas ben, ma foi à son rythme. Donc, pour euh, ceux qui ont fini rapidement, on passe à la fiche suivante que j'appelle histoire sans parole parce qu'en fait, il n'y a pas de consigne hein, et il faut se débrouiller sans consigne. Voilà, on essaye de comprendre comment ça peut marcher sans consigne. Là, il y a juste des mots et puis après, il y a des phrases avec euh, des trous. Bon, eh ben, il faut trouver qu'il faut mettre dans les trous un mot à chaque fois. Et on on connaît pas forcément les mots, mais addition, soustraction, multiplication, enfin, il y en a qu'on connaît. Donc, même si on ne connaît pas tout, on commence par ce qu'on connaît. Puis là, normalement, les premiers qui arrivent sur cet exer ces exercices-là, c'est ceux qui sont plutôt autonomes. Donc, eh ben, voilà, ils se débrouillent pour essayer de trouver au crayon de papier. Comme ça, si on se trompe, c'est plus facile de corriger. Petite phrase à retenir, il faut que tu remarques quelque chose de très important. Pour l'addition et la soustraction, on utilise le mot « et » qui est marqué là en rouge. Pour la multiplication, la division, on utilise le mot « par ». Bon, voilà, il faudra s'en rendre compte au fur et à mesure. On travaille un peu le vocabulaire, on travaille toujours la numération, là et cette verbalisation. Euh... On a travaillé un peu ça toute l'année, on en a parlé un petit peu tout le temps. Euh, voilà, pour espérer qu'au bout d'un moment, ça, ça rentre tranquillement. Là, nouvel exercice, toujours pas de consigne, la phrase « le calcul ». La phrase, c'est la somme de 12 et de 5, le calcul 12 plus 5. Ah, bon, bah, là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que de dire que 12 plus 5, c'est 17. Et euh, d'un coup, on en profite pour voir que somme, c'est avec une addition, etc., etc. Le triple de 8, 3 fois 8, le produit de 9 par 5, normalement, on l'a revu au-dessus, mais sinon, pareil, on essaye de se rappeler. Ah, bah, là, c'est marqué produit de 8 par 5. Et c'est une multiplication. Bah, produit de 9 par 5, c'est aussi une... Enfin, du coup, c'est une multiplication. Différence, c'est le dernier qui restait. Ah non, avec le, le quotient, mais il n'y est pas là. Il va y être ici le quotient de 9 par 2. Mais si je ne m'en rappelle pas, eh ben, je regarde sur l'exercice au-dessus. 3 divisé par 2 est une division. Ce résultat est le quotient. Si j'ai bien fait le premier exercice, ici, je m'y retrouve. Pareil en complétant les trous. Ici encore un peu un exercice pour temporiser. Il n'y a rien d'écrit, mais qu'est-ce que je peux faire eh ben, Je peux faire ah tiens, dans un calcul sans parenthèse, virgule, on commence par. Et eh ben voilà, et du coup après j'écris la phrase que je trouve ici. Trouve le proverbe. Alors, il y a une mini consigne là. J'ai des lettres, pardon, j'ai des chiffres. Là, j'ai des chiffres et des lettres. Qu'est-ce que je peux faire C'est pareil, ça, on l'a déjà vu plusieurs fois à l'occasion. Pas de consigne, mais il faut que j'arrive à deviner que 2 fois 6, ça fait 12. Et que donc, le 12 va correspondre au Z. Donc, si j'ai un 12 quelque part, ah bah tiens, justement, là, il n'y en a pas. Mais ça va correspondre à la lettre Z. 3 x 6, 18. Ça veut dire que ce 18, ici, c'est la lettre Z. Donc, je trouve un proverbe. Qu'est-ce qu'il veut dire On continue. Ici, il y a de moins en moins, c'est de plus en plus étonnant. Il y a des chiffres. Ça, c'est des trucs d'escape game, en fait. Il y a des chiffres là. Là, il y a juste marqué de 2. Là, il y a d'autres chiffres. Il y a marqué 7, d'autres chiffres marqués 9, d'autres chiffres marqués 5. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça On me dit, tu obtiens un code dessiné en pixel art. Qu'est-ce qu'il me raconte Bon, eh ben, essayez de vous débrouiller, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Et encore un code d'escape game. Il y a ça, il y a ça. Il faut trouver le message avec ça et ça. Petit indice, là, il y a un carré. Et le B, il est dans un carré aussi. Là, il y a un truc comme ça, là. Et le truc comme ça, il est là, avec un R en travers. Là, il y a ces traits. Là, il y a ces traits, et là, il y a A. Bon. Ah, tiens, en fait, il y avait des indices. Là. Bon, voilà, je peux les lire et en tenir compte. Là, il y a des mots mêlés que souvent les élèves aiment bien, Bon mais, et en même temps, du coup, ça fait, permet de retravailler le vocabulaire. Quand tout le monde a terminé euh, de trouver les tables de multiplication, de bien remplir là, à ce moment-là, je vais faire une petite vidéo sur euh, réexpliquer comment on pose une division. Euh, et du coup, une fois qu'on a regardé la vidéo, il y aura... Euh, euh, ah bah tiens, les deux divisions faciles, j'ai oublié de les mettre. Bah, du coup, il y aura euh, deux divisions à faire, style euh, 140 divisé par 5, et puis euh, 243 divisé par 4. Et pour les meilleurs, il y aura des divisions un petit peu plus compliquées, voilà. Et là aussi, les allures vont être très très différentes. Du coup, euh, une fois que les meilleurs ont terminé celle-là et que les, ceux qui ont plus de difficultés sont encore sur les deux premières, et eh ben, les meilleurs, soit ils continuent sur cette fiche-là, soit mieux, ils passent à celle-ci, qui est écrite en espagnol. Alors, c'est un peu surprenant. Et en même temps. Voilà, donc soit on arrive à comprendre ce qui est demandé, soit on se dit, bon, c'est en lien avec ce qu'on vient de faire. Obtener des décimales, bon, il faut obtenir des décimales, des... des bon, allez, c'est pas tout à fait évident, enfin, des ch les chiffres décimaux, là, hein, les, les, les, je ne sais pas comment on traduit en français. <rire> les chiffres, ah oui, de la partie décimale, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça eh bien, 698, 4, eh ben, je vais poser la division de 698 par 4. Mais euh, le seul truc, puisque de nouveau, ce sont des élèves plutôt autonomes, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire 698, 4, et eh bien, on pose la division de 698 par 4. Et puis là, on va poser la division de 282 par 5. Et là, de 649 par 5. Puis là, il y a des couleurs. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ça donne que... Quand Je pose ma division de 698 par 4, je trouve 174,5 et ça signifie que ce 5 là il est coloré, il est colorié en jaune et que dans mon mandala, le 5 est colorié en jaune. Bon, j'ai pas eu le temps de tous les faire là, mais c'est sur le principe, etc. etc. Voici le travail du jour Différencier chacun à son rythme, il n'y a pas d'urgence. Par contre, si chacun peut garder sa table de multiplication, là, ne pas la perdre pour en avoir chacun une dans sa trousse, ce serait une très bonne idée. Voilà.